...contre l'histoire de l'ordinateur domestique. Le Commodore 64, le Smack Key, l'ancêtre du Mac, et les tout premiers jeux, bien sûr. Il n'y a pas eu, comme maintenant, euh, uniquement des PC et des Mac. Il y a, euh, dans les années 80, il y avait une diversité incroyable de, de micro-ordinateurs.